Bonjour à tous et à tous, pardon. Nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour une petite vidéo tutoriel pour comment savoir comment mettre une musique en sonnerie. Alors pour ce faire. Vous allez dans son, vous tapez sur son, une fois dans paramètres, et vous arrivez là-dessus. Voilà. Et vous faites son. Ça Vous faites plus de sonneries, et là... Vous avez vos musiques qui apparaissent, vous en choisissez une par exemple, celle-là. Uh -huh. Et c'est fait. Et une fois que vous êtes sûr de votre musique, vous tapez sur OK. Et voilà c'est fait allez à bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt alors